Get Ready Fighters C'est le Get Ready Fighters c'est la réplique de Street Fighter Alpha 3 Voilà ça résume parfaitement la licence Street Fighter Shoryuken, Adoken et Shoryurepa à peu près les trois seuls mouvements que je maîtrise que je maîtrise bien dans Street Fighter Camaraderie, le fait voilà, de pouvoir jouer avec ses copains. Euh, pote, parce que j'ai joué avec des potes et c'est toujours sympa. Euh, nostalgie, parce que c'est vraiment un jeu avec lequel j'ai grandi. Troll, parce que forcément quand on gagne, on n'hésite pas à, à chambrer gentiment l'adversaire, puis L'addiction aussi, parce que c'était aussi euh, l'un des jeux auxquels je jouais le plus vraiment à l'époque. donc euh, C'est vraiment euh, l'un de mes jeux de l'adolescence. mauvais foi, parce que moi quand je perds, bah, je dis que bah, c'est stick qui déconne. <rire> euh, je pense que je joué à Street Fighter toute ma vie. Je dirais, tout simplement, pas gros point. Combo, combat. On forcément tchonnie, parce que c'est mon personnage. Et fun, parce qu'au final c'est fun quand même. C'était un kiff. On s'éclate avec ses amis, c'est facile. On sort la console et on s'amuse. Convivialité, rigolade euh, et poutrage. Ça n'existe pas comme mot mettant. Mythique, parce que c'est vraiment une saga incroyable qui a marqué toute une génération de joueurs e-sport, convivialité et pièces. Emblématique, parce que quand on parle de jeu de combat, c'est vraiment Street Fighter qui vient en premier dans les esprits de tout le monde. Originalité, parce que c'était vraiment une grande nouveauté dans l'histoire du jeu vidéo. Je dirais personnage mythique. Et pour mon troisième mot, je dirais... Hadouken You win Perfect C'est difficile, euh, en un mot. Laisse-moi réfléchir. <rire>